« Bonjour à toi, chers spectateurs. Le haut du panier, ou Hustle, de Jeremiah Zagar. Euh, » À la base, c'était pas forcément un film dont j'avais prévu de parler plus que ça, mais en fait, j'ai découvert la bande-annonce très tardivement, et surtout, je dois avouer que j'aime beaucoup quand Adam Sandler est employé à contre-emploi. Et ce long-métrage avait l'air d'être cet exemple parfait du film que Adam Sandler a décidé de produire, dans lequel il s'est investi à fond, et où il porte un personnage qui est plutôt dramatique. Donc j'avoue que tout ça réuni, ça me donnait fortement envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, Stanley est un dénicheur de talent pour les 76ers, une équipe de la NBA. Alors qu'il semble avoir enfin pu atteindre le but de sa vie, le rêve de coach, on le relance une dernière fois sur le terrain, dénicher une perle rare. Alors, je vais pas vous vendre le film pour quelque chose qu'il n'est pas, clairement le long métrage de Zagar est avant tout un film qui veut beaucoup mettre en avant la NBA. Et qui le fait très bien. Ça pourrait être un petit peu outrancier par moment. On a presque l'impression que le long métrage va un peu en faire des caisses comme, j'en sais rien, je prends l'exemple comme ça, mais comme Space Jam avait pu le faire à l'époque. C'est-à-dire limite ne sonnait que comme un produit commercial, que comme réellement un long métrage de cinéma. Or ici, je trouve que le cinéaste a la très grande intelligence de prendre un personnage qui a une forte crédibilité et une attache à ce monde, et d'en faire un vrai héros de fiction qui va se greffer à cette réalité. Parce que c'est bon de le dire, mais quasiment l'entièreté du casting de ce long métrage hormis Adam Sandler et quelques autres acteurs comme Queen Natifa, eh ben, ce sont des gens qui bossent vraiment à la NBA, qui sont vraiment joueurs, qui sont vraiment assistants coach, qui sont coachs, qui sont managers. La quasi-totalité en fait, des personnages qu'on voit à l'écran ne sont pas vraiment des personnages. Et je dois avouer qu'en ne le sachant pas, eh ben, j'ai été particulièrement surpris. J'ai trouvé le film du coup extrêmement crédible, extrêmement intense, très attachant. Certes, on va en parler ensuite, mais dans son écriture très classique. Mais pour autant, ce classicisme ne dessert jamais une immersion qui rattache vraiment le spectateur à cette avancée et à ce personnage et à ses différentes évolutions. Enfin, Bo Cruise est un personnage très attachant et vraiment, c'est un personnage pour lequel on va avoir une une vraie affection et, et une vraie attache. Et je trouve que son évolution par le biais du regard de ce mentor slash père, et ben, ça fait que en tant que spectateur non seulement on s'investit dans cette aventure, non seulement on se sent passionné par tout ce qui se passe, mais en plus de ça, on se dit que c'est un parcours auquel on peut tous se rattacher. Parce qu'on rêve tous de ce moment où on va être découvert de nulle part, où peut-être quelqu'un va mettre en avant un de nos talents et va se dire ben, « je vais miser sur ce talent ». C'est peut-être un rêve de grand sportif ou c'est peut-être juste un rêve parfois d'artiste, mais c'est un rêve qui je trouve est, est assez universel et se retranscrit très bien par la mise en scène et la composition de Zagar. Parfois certains projets de cinéma ne sont pas comme de bonnes idées, mais n'ayant pas grand chose de plus à nous offrir sur le papier qu'une aventure que l'on peut assez facilement comprendre, deviner et remettre dans l'ordre sans réussir à apporter grand chose de plus malheureusement aux spectateurs. Mais ici, pour notre plus grande surprise, Jeremiah Zagar, s'il ne révolutionne pas le genre du film de sport et d'ascension, parvient tout de même à nous emporter dans un moment de cinéma prenant et assez juste. Une épopée qui se tient par une caractérisation des personnages et une avancée dans le récit haletante et cathartique qui fait tenir le tout, certes sur un timbre en termes d'histoire, mais qui nous passionne pour autant de manière magnifique. En termes d'écriture, le film est écrit par Taylor Mattern et Will Fetters. L'écriture, comme je vous l'ai évoqué déjà d'entrée de jeu, c'est pas la partie la plus intelligente finalement de cette œuvre. Euh, en fait, ce qui fonctionne dans cette base d'écriture, c'est qu'on arrive bien à rentrer dans le récit. Et on arrive bien à se laisser porter par les personnages. Après, je vais tout de suite pointer du doigt ce qui va pas. Pour moi, cette écriture, elle est vraiment très symptomatique de la plupart de ces films qui veulent montrer un Rise and Shine. Un personnage qui va arriver de nulle part qui va réussir à se trouver une place et qui doit réussir à grimper les échelons pour parvenir à atteindre un, un certain objectif ou en tout cas un certain but. Donc clairement, cette partie-là, en fait, elle n'est pas là pour surprendre le spectateur. Et Matter Mater Fêters, il ne cherche pas à renouveler les codes du genre. Donc à partir de là, je dois avouer que le scénar, même s'il si n'est pas trop mal foutu et il a une, une vraie propension à finalement nous entrer dans quelque chose où on arrive assez facilement à deviner les retournements et les aboutissants de chacune des situations, même s'il arrive à être surprenant dans cette partie-là, et en tout cas à réussir à nous toucher, le reste est vraiment, vraiment très pathos. C'est des grosses larmes, c'est beaucoup de bons sentiments, c'est des bonnes blagues qui, certes, fonctionnent bien, mais voilà, on ne va pas se voir la face. Cette aventure, on la connaît par cœur. Elle est vue et revue, elle est classique. Elle est très à l'américaine. C'est vraiment l'American story à la perfection, ce qui est certes assez... Entraînant, par de nombreux aspects, mais on ne va pas se voir la face si on se limite uniquement à cette avancée dramatique. On va vite avoir l'impression que le long métrage se moque un petit peu de nous, mais ça n'est pas pour autant que les deux scénaristes se disent qu'ils peuvent tout miser là-dessus, donc ils ont la bonne idée derrière de construire des protagonistes qui, je trouve, sont très forts, même si parfois ils sont très caricaturaux. Matern et arrive arrivent à faire tenir ce scénario, somme toute classique, en apportant à cette œuvre ce qu'il manque parfois beaucoup à trop de récits de ce genre soit une bonne caractérisation et une bonne mise en perspective des personnages principaux, ce qui passe exactement ici. Stanley est un héros attachant, même s'il est montré comme un homme à tout faire, parce qu'il a un talent, et il sait qu'il peut en profiter pour mettre en avant d'autres personnes avec. Et Beau est le personnage parfait pour faire en sorte que le spectateur rentre dans cette histoire, accepte le parcours qu'il va subir, et surtout, nous attache à l'avancée d'un récit dans lequel on a envie de se plonger à fond, grâce à lui notamment. En termes de mise en scène, euh, Jeremiah Zagar, a choisi une direction de carrière assez surprenante parce que son précédent métrage, on en avait parlé ici, With the Animals, et ah ben c'est radicalement opposé. Hein. En termes de composition et en termes de jeu de cadre, on est quasi aux antipodes. Pour autant, on retrouve cette, cette même puissance et cette même logique à réussir à capter l'humain dans quelque chose de très simple. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup aimé ici la manière avec laquelle l'ensemble du métrage se construit comme un film hyper immersif au sein de la NBA. C'est-à-dire qu'il y a plein de films qui cherchent à s'immerger dans ces mondes-là, qui parfois ont tendance à vouloir opter pour des mises en scène qui sont très factuelles. Je prends un exemple très typique, mais qui fonctionne très bien pour moi, c'est le stratège. Et dans le stratège, Miller il a eu cette très bonne idée de construire un film qui a des cadres très, très bien faits qui bougent pas beaucoup, qui vont bien mettre en avant la situation, mais qui nous immerse, qui, qui, qui font que c'est hyper immersif, et qu'on rentre vraiment là-dedans. Là, on sent que Zagar il a beaucoup plus envie d'être à fleur de peau, de nous plonger vraiment aux côtés de Bo Cruise et de son évolution. Donc pour le coup, ce qu'il choisit de faire, c'est d'avoir une caméra qui va être très polyvalente, qui va partir dans tous les sens, qui va beaucoup jouer avec des petits effets de montage, qui vont permettre des raccords qui, par moments, seraient quasiment impossibles. Je pense à une séquence d'entraînement qui est absolument magistrale de ce point de vue-là, où ce qui sert à raccorder les différentes scènes, c'est le ballon. Mais alors quand je dis le ballon, c'est le ballon dans toutes ses dimensions. Le ballon qui va carrément pousser un bord du cadre. Le ballon qui va passer d'un cadre à un autre. Le ballon qu'on va voir à un endroit et hop, qu'on récupère à un autre endroit à un autre moment. C'est hyper intelligent et du coup, c'est hyper intuitif parce que ça permet au spectateur de se dire je sais que c'est un training montage et pour autant, c'est hyper raccord par rapport à ce que je viens de voir avant. Et je trouve que ces éléments-là, en fait, ça fait que la mise en scène, elle est certes pas novatrice dans le genre, mais elle arrive à avoir du concret et à se tenir et de la part de Jeremiah Zagar c'est assez surprenant parce que son précédent métrage était un long métrage qui certes était un peu brut de décoffrage mais était tout de même assez posé dans son style et dans ses jeux de montage et dans ses effets de mise en scène, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intense, qui certes bon, du coup, sert un peu le pathos du film mais au moins bah, ça fonctionne. Le rythme que donne Zagar à son œuvre est surprenant, car franchement, pour le coup, on aurait pu s'attendre à ce que le film soit un peu trop long, ce qui reste le cas, le dernier acte ayant un peu trop de rebondissements, même s'ils sont bons, mais n'apportant pas assez d'intensité pour que l'on soit dedans. Mais alors le reste, on est totalement avec Beau. On se sent accroché à son aventure, à son évolution, à son avancée folle au sein d'un récit, où il est clairement le point le plus fort, donnant lieu à une avancée dramatique et visuellement purement et simplement folle, qui domine l'ensemble de la réalisation du cinéaste américain pour nous laisser en haleine et en âge jusqu'à la dernière minute du film. En termes de casting, bon, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont de vrais pratiquants de la NBA, donc pour le coup, bah, c'est très surprenant parce que je tiens à en saluer la grande majorité parce que j'ai quasiment vu aucune fausse note. Et Dieu sait que Space Jam Nouvelle Air nous a montré que ce n'est pas parce qu'on est un bon joueur de NBA qu'on peut être un bon acteur, mais alors là, ils sont tous très bons. Dans les vrais acteurs, j'ai plus envie de citer... Bah, Queen Latifa qui est pas trop mal. Alors Ben Foster, je le trouve très sympathique comme acteur, mais là, il est très caricatural. Euh, j'ai beaucoup aimé Juancho Hernan Gomez, que j'ai trouvé exceptionnel dans le rôle de Bocruz. Je l'ai trouvé vraiment hallucinant, il est très très bon et il amène beaucoup d'émotions. Dans les rôles un peu plus tertiaires, il y a Kevin, Kenny Smith ainsi que Robert Duval, que j'ai trouvé vraiment bon. Robert Duval, c'est plus un caméo qu'autre chose, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Et après, ben je ne cesse de dire qu'il faut lui confier des bons rôles. Parce que lorsqu'il a des bons rôles, il est vraiment bon. Et là, il le démontre encore une fois. Il est très attachant, très juste, dans une grande simplicité de jeu. Mais ça fait que son personnage, ben, il fonctionne super bien et on s'attache réellement à lui. Adam Sandler est un acteur qui peut être immense, si on lui donne les bons outils en main. Et ici, clairement, son interprétation est à cette image. Celle d'un acteur fantastique, capable de jouer une large palette d'émotions avec forme et force. Au bout du compte, et ben Hustle, ou le haut du panier, est un bon film. Non, c'est pas un film qui va renouveler le genre. Clairement, c'est un film très classique par de nombreux aspects, mais c'est un film qui, qui se tient, qui nous embarque dans une direction dans laquelle on, on se sent touché par les personnages, on se sent investi par cette histoire, on, on aime beaucoup les interprétations, dans lequel la mise en scène a, a un réel impact sur nous, dans le sens où je pense que Jeremiah Zagar il a vraiment réussi à s'emparer d'un truc où il aurait pu se contenter d'enchaîner des plans très symptomatiques, mais où il amène une vraie énergie, un vrai dynamisme. Et encore une fois, Adam Sandler est juste hallucinant du début à la fin. Donc rien que pour ça... Bah, à le haut du panier de Jeremiah Zagar, si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, bah pourquoi pas, je pense que vous pourriez vraiment passer un bon moment, et ça prouve une bonne fois pour toutes, qu'Adam Sandler, si on lui confie les bons films, et bah il donne de bonnes interprétations. A plus